Gilles, bonjour. Bonjour. Alors, sénateur donc, euh, du, du 4-5, c'est ça Donc, euh, en même temps, ex-maire, et puis en même temps, les élections, bien, le deuxième tour arrive. Vous êtes le seul à avoir fait une campagne depuis presque deux ans, on peut dire. Donc, euh, que, euh, quel est le bilan que vous faites de ce premier tour et puis de cette arrivée vers le deuxième tour Parce que vous aviez demandé à ce que ce soit reporté en 2021. Moi en fait je suis candidat depuis le 13 septembre 2018 exactement, donc effectivement on est presque plus largement plus d'un an et demi en campagne, c'était ma volonté de, de partir tôt pour bâtir un programme participatif. Euh, le bilan du premier tour, ben, il, est, il est compliqué ce bilan parce qu'on a, euh, a voté dans une période qui était très troublée, on a voté dans une période très risquée au niveau, au niveau sanitaire avec une très très très faible participation, donc c'est très difficile d'en tirer des enseignements politiques, et puis surtout, pour la première fois, il s'est écoulé deux mois et demi entre le premier tour et le deuxième tour, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la vie politique en France. Moi, j'ai fait partie de ceux qui pensaient au départ qu'il ne fallait pas voter le 15 mars. Parce que rappelez-vous, le président de la République dit « on va voter » et le lendemain, le Premier ministre dit « on ferme tous les commerces ». Donc franchement, ça inquiétait beaucoup de gens. Et on a vu que ces gens ont été inquiets, à raison, puisque euh, beaucoup de gens, une étude a, a démontré que malheureusement, des gens avaient été contaminés euh, le jour des élections le 15 mars 2020. Après, moi j'ai été le premier à dire euh, « il faut arrêter de, de, de parler du deuxième tour ». Ça veux dire, on est en pleine crise sanitaire, il va y avoir une crise économique derrière même euh, très très très importante. Une crise sociale qui est, en train, euh, qui est en train de se mettre en place, on le sent tous, euh, les élections municipales, en tout cas le deuxième tour d'élections municipales, il faut le reporter très loin. Le premier tour doit rester acquis pour les communes où il n'y a eu qu'un premier tour, là où les maires ont été élus à plus de 50%. Par contre, moi je pensais qu'il fallait reporter jusqu'en mars 2021 le deuxième tour. Ça n'a pas été le cas. Bon, écoutez, euh, aujourd'hui... Euh, le contexte sanitaire a l'air meilleur, euh, en particulier dans notre région, euh, quasiment plus de nouveaux cas, quasiment plus de, de décès. Il faut rester vigilant sur les règles sanitaires, sur le port du masque, je ne l'ai pas en ce moment, mais sinon euh, je le porte. Et on respecte la... les règles. Voilà, voilà, on respecte les règles, on est, on est à quasiment 2 mètres. Et puis euh, ben, le 28 juin, il faudra aller effectivement voter, là aussi en respectant les règles, dans les bureaux de vote. Et puis pour les électeurs, le masque, la distanciation, le gel... Euh, on va voter, puis on ressort, on reste pas à papoter dans la cour de l'école, voilà. Si, euh, si on respecte bien tout ça... Euh, je pense qu'on peut se retrouver le 28 juin avec euh, une participation beaucoup plus importante que ce qu'on a connu le, le 15 mars et sans faire prendre des risques bien évidemment à nos, à nos compatriotes. Moi en tout cas, c'est ça que, que je souhaite du, du fond du cœur pour le 28 juin. Après, euh, bah écoutez, si les gens viennent voter pour moi dans le 4-5, je, je serai très heureux aussi. Alors vous avez dit tout à l'heure à, à vos militants qu'il y avait une cinquantaine de, de scénarios possibles oui. à Marseille. Oui, parce que, vous savez, c'est des mathématiques très simples, euh, pas du tout compliquées. Euh... Vous pouvez être maire. Encore. Ah ben, il y a dans encore toutes les gens. Oui, vous savez, il y a plusieurs scénarios dans chacun des secteurs de Marseille. Il y a huit secteurs. Donc quand vous multipliez deux scénarios dans un secteur, multiplié par deux scénarios dans un autre secteur, ça fait quatre. Puis multipliez par deux scénarios dans un autre, ça fait huit. Ainsi de suite, vous arrivez à plus de 50 scénarios. Et aujourd'hui, personne n'est capable de dire qui pourra avoir une majorité, ne serait-ce que relative, dans cette ville. Moi, je peux parfaitement, avec mes amis, gagner les 2e et 3e arrondissements, gagner, bien sûr, les 4e et 5e arrondissements, gagner les 11e et 12e arrondissements où mon candidat Robert Assante est toujours là. Et puis, d'autres candidats peuvent conserver leur secteur, en gagner d'autres. En fait, on ne sait pas, on peut se retrouver dans une situation le 28 juin où, euh, bah écoutez, moi, j'ai gagné deux secteurs. Martine Vassal en a gagné deux, le Rassemblement National en a gagné deux, le Printemps Marseillais en a gagné deux... On peut avoir quelqu'un qui en gagne qu'un et puis Samir Ghali qui conserve les 15e et 16e arrondissements, je le souhaite d'ailleurs. Voilà ce qui fait qu'on sera dans une période difficile au niveau du, du comptage des élus municipaux. Imaginez qu'en 2014, la précédente mandature, au soir du deuxième tour, Jean-Claude Gaudin avait 61 élus de sa majorité municipale qui étaient sortis des urnes. 61 élus sur sa main, donc une large majorité. Personne n'aura... Le 28 juin, 61 élus. On le sait tous, c'est impensable. Donc chacun va se retrouver avec euh, 10, 15, 20, euh, 25 élus euh, de son camp. Donc euh, prochain maire de Marseille, moi je laisserai un gros point d'interrogation. Et en même temps, ça, ça crée une diversité justement d'idées pour pouvoir diriger Marseille. Oui, en fait. le, le, le prochain maire aura sa majorité, sa propre majorité relative aux ordres, assez capitalisés, mais euh, il sera obligé à... À chaque, à chaque conseil municipal, au vote de chaque budget, à faire des efforts. C'est peut-être un bien, c'est peut-être un bien de, de pouvoir s'appuyer un peu sur les autres et cette ville, Marseille, a besoin peut-être à un moment d'une gestion beaucoup plus apaisée, d'une gestion moins affirmée. Donc euh, s'il y a de bonnes volontés, si finalement euh, chacun se met autour d'une table et décide qu'une majorité relative, ça peut être une majorité absolue qui permettra euh, de faire avancer Marseille, peut-être de faire des efforts dans tel ou tel domaine. Moi écoutez, si je n'étais pas maire, euh, j'ai deux trois exemples sur lesquels moi je ne lâcherai pas, de demain, si je ne suis pas maire de Marseille, dans la lutte contre le logement insalubre, euh, je, serai, euh, je serai franchement très dur dans mes positions. Moi, je souhaite que le prochain maire, si ce n'est pas moi, il fasse la lutte contre le logement insalubre une de ses priorités. Je ne veux pas lâcher euh, la réhabilitation des écoles, et en particulier une cinquantaine d'écoles qu'il faudra réhabiliter, et il faudra trouver de l'argent qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'il faudra avoir l'honnêteté de dire aux marseillaises et aux marseillais... Je vais faire un emprunt parce que je ne veux pas augmenter les impôts. À un moment, faire un plan école réussite jusqu'en 2040 qui partirait d'un emprunt, c'est quelque chose qui est parfaitement réalisable. Et ainsi de suite, moi je souhaite qu'on verdisse les permis de construire, c'est-à-dire que chaque fois qu'on délivre un permis de construire de plus de 50 logements, on impose, on impose aux constructeurs de faire un petit jardin ou un petit jardin public. Ben, c'est des choses facilement, Aliza. Ben, moi, je pèserai de tout mon poids avec les élus qui seront mes amis, sur, par exemple, ces quelques dossiers, mais il y en a bien d'autres aussi. En tout cas, c'est ce que vous avez fait avec votre liste. Oui. Voilà. Donc, on peut s'en rendre compte qu'il y a des personnes de toutes, de toutes obédience, on peut dire, Donc ont rejoint vos idées. Et en même temps, l'idée pour Marseille. Parce que c'est ça, l'essentiel. C'est ça. Marseille qui compte. Et, et regardez, euh, moi, au premier tour, j'ai déposé des listes dans tous les secteurs. C'est-à-dire 303 noms. On dépose des listes pour 101 conseils municipaux et 202 conseils d'arrondissement. Euh, moi, j'avais des gens sur mes listes qui étaient encore encartés les Républicains, très marqués à droite, militants du parti qui restaient fidèles à leur parti politique. Et puis, à l'autre bout de l'échiquier, regardez mon ami Richard Martin. Un anarchiste qui lui-même se considère comme un anarchiste. Et il n'a pas changé, il faut dire, à ses compagnons. C'est ce qu'il dit souvent. Il dit à ses compagnons, voilà. souvent, à à ses plus compagnons plus. je n'ai pas renié mes idées. Simplement, à un moment, il y a eu une rencontre avec Bruno Gilles. On a partagé beaucoup de choses, ne serait-ce que sur le fait de doubler le budget de la culture à Marseille. Avec Richard Martin, vous doutez bien qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais bien évidemment qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et c'est ça ce qui fait d'ailleurs la richesse de nos échanges avec Richard, c'est qu'on essaie parfois de se convaincre sur des choses où on sait qu'on ne se convaincra jamais. Mais en tout cas, sur tout ce qui va être l'ouverture, la fraternité, la culture, les saltimbanques comme il les appelle lui-même, Eh bien écoutez, là on a trouvé des points d'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Richard Martin qui est numéro 2, sur la liste de l'Isène nord dans les deuxième et troisièmes arrondissements. Et, et je souhaite vraiment que cette liste gagne dans ce secteur municipal, parce que la richesse de l'arrivée d'un personnage comme Richard Martin au conseil municipal, franchement, ça va, ça va faire du bien. Ça va décoiffer. Mmh, voilà, je vous le dire. Et dernière question par rapport aux élections. Euh, Marseille, malheureusement, fait encore euh, la une par rapport euh, aux, aux, aux choses euh, négatives que l'on peut pointer du doigt. C'est... Euh, je m'étouffe avec mon masque. <rire> Ouf C'est justement euh, le vote par procuration. Oui, c'est encore, encore malheureusement le zoom sur, sur Marseille, parce que, parce que des, des candidates de, de, de Martine Lassalle, pour ne pas la citer, des candidates de Martine Lassalle ont fait. Des procurations qui sont en dehors de la légalité. Une procuration, lorsque quelqu'un veut faire une procuration, il va au commissariat où il y a un officier de police judiciaire, un policier, qui se déplace à son domicile pour faire cette procuration. Les on ne les distribue pas comme ça dans la rue, on ne dit pas aux gens, venez à la permanence, signer des procurations. Ça ne se passe pas comme ça. Moi je le regrette, j'ai interpellé le maire de Marseille, j'ai interpellé le, le préfet de, de police pour que la lumière soit faite sur ces procurations douteuses. Et si elles sont euh, identifiées comme douteuses, j'ai demandé très fortement qu'elles soient supprimées. Là c'est le candidat mais aussi le sénateur des Bouches-du-Rhône qui parle. Moi je suis parlementaire, je veux qu'il y ait un respect dans la loi et ça laisse de toute façon toujours un petit suspens sur soupçons sur ce qui a pu se passer peut-être aussi au premier tour. C'est dommage qu'une irrégularité comme ça entache le, le futur scrutin du deuxième tour. En tout cas, vous êtes un homme politique qui gardait vos, vos convictions, mais avec euh, honnêteté, on peut le dire, parce que le 4-5, c'est un quartier qui, qui vous soutient depuis toujours. Depuis 1995, euh, les 4e et 5e arrondissements. c'est 8, euh, 8 quartiers, depuis 1995, j'ai l'honneur d'en être le maire. La population m'a toujours soutenu et j'espère que ça sera encore le cas le 28 juin dans 15 jours. On vous a vraiment vu sur le terrain. Alors il y a une fissure derrière vous sur le mur, donc il n'y a pas de fissure dans votre programme. Pas de fissure dans le programme et j'espère que cette fissure du voisin, elle sera rapidement réparée. Oui, alors Bruno Gilles, on va terminer. va terminer là. des questions qui vous concernent, puisque vous, hier vous avez parcouru le, le quartier pour parler justement avec les, les habitants, les commerçants, de la police, euh, de ce qu'il a de votre programme par oui. rapport à ça. Et c'est vrai que nous, euh, depuis une semaine, avec ce jeune qui fait ce documentaire, eh bien nous avons recueilli aussi des avis des, des dans le quartier hein différents mais en même temps quelque chose d'autre que la télévision. Euh, pas uniquement euh, la police violente, oui. pas uniquement euh, la police très gentille. Mmh. Donc, y en a, tout le monde reconnaît qu'il y a des, des, des bavures dans la police, qu'il y a des, des mauvaises euh, interprétations, des ordres mauvais. Donc vous, les, les gens n'ont beaucoup posé qu'elle serait pour vous la, la police idéale, et donc vous, vous l'avez déjà dans votre programme. Parce que déjà, il y, y, y a le manque, justement, d'effectifs, que les gens demandent qu'il y ait plus de rondes même dans le 4-5, pour, justement, le soir, pour un euh, peu visiter tout ça. Donc, c'est une question, lui, euh, euh, ce jeune homme qui, qui le taraude, parce qu'il a 31 ans, et je sens que les, les gens sont préoccupés, et puis, parfois, il y en a qui ont peur. Il y a la police nationale et la police municipale. Il mmh. ne faut pas rêver, l'État ne ne mettra pas à disposition de Marseille, des Marseillaises, des Marseillais, des centaines et des centaines de policiers nationaux supplémentaires. Donc à un moment, il faut nous aider nous-mêmes. Aujourd'hui, on a 450 policiers municipaux. Moi, je pense qu'il faut monter à 1000 policiers municipaux. Pour euh, la deuxième ville de France, avec euh, près de 900 000 habitants, euh, le ratio est de 1 pour 1000 ce qui fait qu'il faudrait aujourd'hui rapidement avoir à peu près 900 policiers municipaux. Si on veut spécialiser notre police, par exemple, dans la police du logement, pour lutter contre le logement insalubre, dans la police de l'environnement, dans la police de la défense animale, dans la police des chantiers, c'est-à-dire beaucoup de sujets sur lesquels il y a une compétence municipale, eh bien il faut augmenter les effectifs. Et de notre côté, la police municipale, elle est là aussi pour lutter contre les incivilités, pour lutter contre l'insécurité. Donc il faut augmenter les effectifs pour couvrir à peu près toute la journée, y compris les brigades de soirée, les brigades de nuit. Et pour que le futur maire soit un maire juste, il faut que cette police municipale, qui est la police des Marseillais, qui est la police payée par l'impôt des Marseillaises et des Marseillais, soit présente dans les huit secteurs. Donc moi mon idée c'était de dire il faut trois bases. Une base nord, une base centre, une base sud. La base centre, elle existe, elle est d'ailleurs juste derrière nous, à côté, de, à côté de, de la piscine vallier. La base nord, il faut la mettre, je pense, à côté de la division nord de la police nationale. Et la base sud, on peut facilement la mettre à, à la place de l'ancien commissariat du 8e arrondissement, le commissariat d'Aïfa. Après, il faut y mettre ses effectifs. Si on augmente les, les effectifs de police municipale, on peut couvrir euh, les quartiers de Marseille, on peut couvrir les 16 arrondissements, on peut être présent. Ce que les Marseillaises et les Marseillais demandent, au-delà de la lutte contre l'insécurité traditionnelle, c'est de la présence. Parfois, il suffit que les policiers municipaux soient présents pour que les règles d'incivilité soient respectées. Bon, Aujourd'hui, j'ai beaucoup de demandes sur les places, dans certains jardins, où il y a des jeunes qui ne sont pas véritablement des délinquants, mais qui en tout un quartier qui parfois jouent, boivent une couche qu'à 2h du matin. Au moins, il faut respecter les autres. Et donc, il faut une présence forte de la police municipale. Moi, c'est ça que j'avais mis dans mon programme. C'est un des sujets sur lesquels aussi je me battrais beaucoup au conseil municipal. Et comme on parle de sécurité, donc de policiers et de policiers nationaux, moi, je, je veux encore réaffirmer devant vous mon soutien aussi à la police nationale. La France n'est pas les États-Unis. La police française n'est pas la police des États-Unis. Et d'un autre côté, il y a 91,9% de policiers nationaux qui font bien leur boulot, sans dérapage. Et moi, ce qui m'insupporte, c'est quand, dans des manifestations, j'entends des morts aux flics, flics fachos, non. Et les flics, comme on les appelle, ils étaient là quand il fallait lutter contre le terrorisme. Les flics, ils sont là, et euh, dans la cour, par exemple, de l'Évêché, il y a tous les noms des policiers tombés au combat ou tombés euh, dans, dans, des, dans des conflits de, de, de guerre mondiale. Donc il faut respecter sa police. Elle doit être effectivement sanctionnée quand il y a des écarts. Et puis euh, le résultat, elle doit être félicitée, elle doit être aidée. Euh, les policiers, euh, c'est les citoyens comme tout le monde. Ils font un boulot qui est très difficile aujourd'hui, où parfois 24 heures sur 24, ils sont sur le terrain. Euh, le week-end avec les manifestations, la semaine avec la lutte contre la délinquance. Ce n'est pas un job facile être, être policier en 2020. Euh, ça n'a rien à voir à être policier au siècle dernier. Donc je pense qu'il faut leur apporter, faut leur apporter leur soutien, et c'est à travers votre reportage que je fais aujourd'hui. Et en même temps, euh, bien Dire que ça existe, parce qu'il y en a qui ont été dire quand même que euh, les, les dérives de la police n'existaient pas. Donc il faut quand même être réaliste. Ce que vous êtes. Ce que je suis, et je l'ai dit, euh, lorsqu'il y a des écarts, il faut qu'ils soient sanctionnés voilà. fortement. Mais après, il faut pas mettre tout le monde non, de, dans, dans le même, même panier. panier. C'est valable pour toutes les professions. Ouais. Ah, oui, pour ah, voilà. ben ça, voilà. En tout cas, voilà. Et on finit, donc vous avez donné un petit mot sur les États-Unis. Oui. Euh, juste un petit mot. Euh, la mort de, de George Floyd, qu'est-ce que ça vous a inspiré en direct En direct, en direct ça, ça, ça exprime bien évidemment de, de, bon, euh, un, un sentiment très fort de, de, de, de dégoût, de rejet, bien évidemment. Mais je le redis, euh, les états unis ne sont pas la France. Hein. Oui. Et moi, ce qui a pu me, me, me choquer, je, je, je le dis, c'est peut-être pas dans l'air du temps, ce qui a pu me, me choquer, c'est la manière dont beaucoup de pays ont réagi, comme si c'était... Euh, ce qui se passait dans tous les pays, avec tout, toutes les polices. Non, voilà. Il faut une manifestations de soutien. Et je trouve que ça a été bien de lutter contre le racisme, de lutter contre ces actes intolérants d'une violence absolue. Les images resteront gravées dans, dans nos esprits pendant très très longtemps. Mais après, attention, pas d'amalgame. Et je sais que la difficulté pour beaucoup, c'est d'arriver à trouver l'endroit où on va mettre le curseur. C'est-à-dire l'endroit où on va faire passer l'émotion, la solidarité, le soutien... Très bien. Et après le moment où ça peut déraper. Le moment où ça peut déraper et où on peut, dans un pays démocratique, la France comme d'autres pays, puisqu'il y a eu des manifestations dans le monde entier, où malheureusement ça peut déraper et où on peut mettre tout le monde dans le même sac. Ces images à Paris de manifestants qui s'en prenaient à un, un gendarme mobile parce qu'il était noir. En oui, lui disant tu es un traître, euh, je veux dire c'est de la folie d'en arriver là. C'est de la folie. Oui, oui, il, y de côté. il y a tout à mettre sur la table. Et C'est pour ça que les, ça. Hommes, les hommes politiques ne doivent pas avoir un, un déni quelconque. Non. Il faut, faut vraiment mettre les choses sur la table. Tout à fait. Et les brebis comme on dit, les, les écarter, oui, comme de oui. partout. Il faut les écarter et puis euh, il y a des moments où il faut savoir soutenir oui. sa police. Oui. Mais pour les élus, c'est la même chose que pour les citoyens. Hein. Oui. Il faut savoir tout simplement trouver ce juste milieu. Oui. C'est parfois très difficile oui. parce qu'on peut être emporté par l'émotion d'un côté comme de l'autre, mais il faut savoir, quand on a des responsabilités, quand on est un homme public, quand on est un homme politique ou une femme, il faut savoir prendre ce recul nécessaire qui, au-delà de l'émotion personnelle, permet ensuite de trouver le juste milieu. Moi, c'est ce que j'essaie. J'aurais pu aller dans l'air du temps et vous dire « mais tout est parfait, c'est manif, c'est super ». Oui, c'est manif, c'est super. Mais à un moment, il ne faut pas que ces manifs, elles servent à dire « la police non, est tous voilà, voilà, bah non, est la police que... est tous des racistes, la police est tous des fachos ». Non, pas du tout. Non. Il faut savoir raison garder. Condamner d'un côté et soutenir de l'autre parce qu'on ne doit pas mettre tout le monde dans le même panier. Voilà, en tout cas, merci, merci Bruno Gilles d'avoir répondu à ces questions. Et en même temps, on sent que vous dites ça, vous voyez, vous n'avez pas de papier, vous, voilà, vous, vous, savez, venu vous, naturellement. vous connaissez votre sujet, naturellement, comme toutes les personnes qui ont été interviewées dans le film, et vous serez surpris par les réactions, parce que nous-mêmes, nous avons été surpris dans la rue, et même les commerçants que nous avons interviewés, nous avons été surpris par les réactions, et donc nous, c'est ce qu'on voulait dans ce documentaire, c'est justement donner la parole à tout le monde, et en même temps les laisser libres de parole, et mélanger... Les, euh, les pensées. Parce que c'est vrai que euh, souvent, les gens c'est du « on dit, c'est ci, c'est là ». Alors après, voilà il y a des gens qui ont vécu sur le terrain des choses, et donc c'est normal qu'il faut aussi les, les écouter et les entendre. Voilà. Super. Merci Bruno Gilles. Nous on vous a Ta bien entendu. Feigne.